Est-il trop tard pour acheter le même coin PP Certains investisseurs s'inquiètent d'avoir manqué le train PP. Dans cette vidéo, nous allons voir les aspects à prendre en compte lorsqu'on se penche sur cette question. Première hypothèse Le nom de PP coin est sur toutes les lèvres des traders de crypto-monnaies depuis plusieurs semaines. Pour cause, le jeton a connu une hausse record de 55 000% depuis son émission à la mi-avril, atteignant une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars selon CoinMarketCap en seulement 3 semaines. Cela a fait de Pépé l'un des jetons à la croissance la plus rapide de tous les temps. Partant de ce constat, on peut dire que vous avez en quelque sorte raté l'opportunité. Mais, au cas où vous ne le sauriez pas, PP a déjà perdu une grande partie de sa capitalisation boursière depuis qu'il a atteint le record historique de 1,5 milliard de dollars. Plus de 70% de cette valeur a été perdue depuis lors, laissant PP coin avec une capitalisation boursière d'environ 464 millions de dollars à l'heure actuelle. Bien que ce chiffre soit encore impressionnant pour un jeton lancé il y a seulement quelques semaines, il montre que l'engouement initial s'est calmé. Comme vous le savez, les mêmes coins n'ont pas de valeur réelle et le site web de PP Coin a été très clair à ce sujet. Les premiers investisseurs ont déjà encaissé beaucoup d'argent. Par exemple, on estime que l'un des premiers investisseurs a transformé environ 250 dollars en un million de dollars et qu'il a depuis pris une bonne partie de ses profits. Deuxième hypothèse. Il se pourrait aussi que vous avez la chance de vous faire des millions en investissant dans PP Token. De ce point de vue, on peut affirmer que l'ensemble du marché des crypto-monnaies est en baisse, mais que les memecoins ont été particulièrement touchés. C'est généralement le cas parce que les investisseurs anxieux se débarrassent toujours des actifs les plus risqués en premier, ce qui inclut le token PP. Si tel est le cas, il pourrait simplement s'agir d'un repli avant que le jeton ne reprenne de la valeur. Il pourrait également s'agir d'une bonne occasion d'acheter PP à prix réduit et de profiter de la prochaine vague. Ceci étant dit, je vous déconseille de mettre toutes vos économies dans un tel investissement. Au lieu de cela, ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Bien que le mémécoin puisse monter à nouveau, l'amplitude serait beaucoup plus faible que le pump de fin avril.